Sur l'étude de l'insécurité, fin 2002-2007, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui changent entre 2007 et 2012, etc. Bon. Je crois qu'il faut que vous ayez en tête qu'il euh, y a euh, des effets euh, d'interaction très forts entre euh, l'univers politique et l'univers médiatique. C'est-à-dire que dès lors, si vous voulez, par exemple, que euh, l'univers politique est focalisé sur une autre question, ça a été par exemple le cas avec la crise... Bon, euh, vous avez certains thèmes qui, évidemment, dispara disparaissent ou, en tout cas, déclinent. Bon. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les médias vont moins parler de fait divers, ils continuent à en parler, mais comme, bonso modo, les grandes déclarations politiques ne sont pas sur cette thématique, généralement, bon, ça, ça a un effet, euh, ça a un, effet euh, un peu moindre. Avec une, une dimension qui est un peu une dimension qui est intéressante, c'est-à-dire que le fait que l'insécurité soit devenue une thématique politique très forte, ça ne concerne pas que la France. On trouve exactement des phénomènes, des phénomènes euh, similaire en Grande-Bretagne, en Belgique, euh, en Espagne dans une moindre mesure, aux États-Unis bien sûr, mais alors, pour des raisons différentes à chaque fois. Bon, euh, et euh, un des problèmes de la question de l'espèce de d'escalade politique sur la sécurité, c'est qu'à un moment donné, ça ce que j'ai essayé de travailler, vous avez une déconnexion complète entre la réalité, si vous voulez, de ce que peut être la violence, de ce que peut être la délinquance entre la réalité de ce que peut être le traitement local de ces questions, c'est-à-dire ce que fait un élu local confronté à des désordres sur son territoire, et les discours politiques qui sont adoptés, y compris les lois qui sont adoptées. Bon, euh, quelqu'un le mentionnait, je crois que c'est toi qui le mentionnait en, au début, à un moment donné, faire campagne sur l'insécurité, c'est prendre une loi nouvelle à chaque fait divers nouveau. Bon. Les États-Unis sont allés très loin là-dessus, Vous avez y compris des lois qui portent les noms des victimes. Les lois Mégane, par exemple, qui sont des lois d'une petite fille qui avait été violée par un multirécidivisme. Je dirais sont des lois qui aujourd'hui portent le nom de la petite fille. Mais, euh, bon, nous ici, on a une violeuse qui est, jo qui est une, une, une violeuse, donc, une qui est violée, pardon, par, euh, tant pour moi, là-dessus, c'est pas drôle. Euh, donc une, une, une, évidemment, on fait immédiatement une loi. Un policier se fait tirer dessus par, la, par un malfaiteur, on fait une loi pour protéger les policiers. Je vous assure, lisez le code pénal, les policiers ne sont pas particulièrement exposés. À, euh, au fait qu'on puisse leur tirer les dessus impunément c'est plutôt l'inverse enfin je dirais, quoi qu'il advienne on n'a pas attendu 2012 vous voyez pour que des policiers soient protégés qu'on leur tire dessus une des plus vieilles mesures du code pénal vous voyez. Non, je crois qu'on ne peut de toute façon pas raisonner, si vous voulez, sur. Ce n'est pas une affaire ou un traitement médiatique qui va faire basculer un électorat. La question, si vous voulez, du, du vote, une dimension, là encore, très, très compliquée, très hétérogène, et vous n'avez pas de basculement, comme ça, d'un pan d'un électorat. Ça et là, quelqu'un peut avoir, effectivement, fait cette campagne, mais ce n'est pas dissociable. Vous voyez, un fait divers ne. Généralement, quand il y a une campagne médiatique sur un fait, ça résonne avec des gens qui sont déjà prêts à recevoir ce discours et qui, donc, déjà ont une opinion sur cette question-là. C'est la tentative de dire « les mosquées sont avec François Hollande » ou « Tariq Ramadan a appelé, etc. Bon, » Tous les gens qui, effectivement, voient dans l'islam une menace, etc. Mais ces gens-là n'avaient vraiment pas besoin de ça pour voter pour qui ils allaient voter. Généralement, c'est ça, si vous voulez cette question. Alors, pourquoi la question de la sécurité est devenue une question politique J'essaie de consacrer un bouquin à ça, donc je vais répondre brièvement, si vous voulez, par cette question. Mais... Retenez qu'il y, euh, y a des logiques endogènes au monde, allez, au monde politique qui, euh, qui vont jouer sur cette question-là. Il, il, si il y a la convergence de deux mouvements politiques. Un mouvement de politique locale, c'est-à-dire des élus locaux confrontés à des désordres. Bon, Ça, c'est un premier point. qui vont essayer de bricoler localement pour euh, gérer ces questions. Et une préoccupation au niveau des arènes centrales, des, des principaux partis politiques, qui est la désaffection des milieux populaires pour la politique. Les milieux populaires ne votent de moins en moins. On atteint 50% des, en moyenne d'abstention, plus 20% à peu près de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, plus dans certains quartiers, 20% d'étrangers qui n'ont pas non communautaires qui n'ont pas le droit de vote. nous vraiment des chiffres très très faibles. Donc, montée de l'abstention et montée du vote Front National, qui, dans les années 90, faisait explicitement campagne sur l'immigration, bien sûr, mais aussi l'insécurité. Et donc, vous avez le point de... de, de Rencontre, si vous voulez, c'est des élus locaux qui sont à la fois des députés, qui sont députés-maires, qui vont, si vous voulez, se revaloriser dans leur parti en disant nous on peut reconquérir les votes populaires sur le terrain de l'insécurité. Vous avez des gens de droite, je pense à Cardo, je pense à Etoré, et je pense pardon, à Cardo, je pense à Hamel, député maire de Dreux, des gens comme ça. Vous avez des gens à gauche, au Omuro, un certain nombre de gens. Et ça va fonctionner parce que, précisément, il y a des gens de droite et des gens de gauche. Aussi longtemps que vous avez que des gens de droite qui parlent de sécurité, ça ne peut pas se développer, ça ne peut pas devenir un thème de société. Ça reste un thème de droite. C'est dès lors que, si vous voulez, vous avez des gens... C'est pour ça que le virage au Parti socialiste est très important. Parce qu'il va permettre à cette question de devenir une question sociale d'importance. Des fausses impertinentes. Alors ça, c'est quelque chose qui marche très bien aussi dans le débat médiatique. Ça marche sur l'économie, ça marche sur tout un tas de choses. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'émission de Michel Field, mais vous avez des invités qui sont des invités commodes. Par exemple, à un moment donné, vous avez un mouvement qui va très très bien fonctionner dans les années 90, qui s'appelle Stop la violence. Stop la violence, c'est un mouvement qui est un mouvement dont on ne peut pas reprocher aux gens qui y ont participé de quelconque, enfin de, de quelconque mauvaise foi, ces gens qui se sont engagés sincèrement là-dessus, mais c'est un mouvement qui est fondé par un journaliste, qui s'appelle Christophe Nick, qui montre, si vous voulez, une mobilisation parfaitement conforme aux mobilisations médiatiques. Alors, ça veut dire que, grosso modo, vous n'avez aucune revendication de faux. C'est des jeunes qui... Parce que c'est créé après la mort d'un jeune qui a été poignardé par une bande rivale. Et euh, ces jeunes disent, ben, euh, il y en a marre de la violence. Si on ne peut pas leur, leur reprocher. Et puis ils disent aussi, oui, mais bon, ils voudraient aussi du boulot, euh, tout ça. Bon. Et puis, Henri euh, Christendique dit, non, le boulot, tout ça, pas intéressant. Et donc, à la fin, vous avez une, une charte, si vous voulez, qui dit, bon, il y en a marre de la violence. C'est très bien. Ils vont être reçus... Alors à l'époque, on est dans un contexte très particulier, il y a Jean-Pierre Chevènement qui est ministre de l'Intérieur et Elisabeth Guigou qui garde des Sceaux. Et vous avez une querelle très dure entre les deux. Et vous avez Claude Bartholone qui est au milieu, qui est le ministre de la Ville, qui, est, qui a perdu tous ses pouvoirs. On a d'ailleurs oublié de le nommer en juin 1997, on a oublié de nommer le ministre de la Ville, on l'a nommé un an plus tard, en mars 1998, on avait oublié qu'il fallait un ministre de la Ville. Bon. Et donc et ce pauvre Claude Bartholone ne peut rien faire, donc il essaie d'exister. Et donc il crée des assises de la Ville et, et il invite, il reçoit, si vous voulez, ces jeunes, donc, il va participer à Nova Magazine, à, la, à Radio Nova, un débat avec eux, il les reçoit en grande pompe, ils sont reçus par le Premier ministre, tout ça. Bon. Et c'est parfaitement, vous voyez, la mobilisation conforme. C'est-à-dire des gens, vous voyez, qui vont dire, « Ah oui, il y en a marre de la violence. » Jean-Pierre Chevènement dira, « Je suis tout à fait d'accord avec ces jeunes. » Ils ont raison, il y en a marre de la violence, bon, etc. Bon, À côté, vous avez le mouvement de l'immigration et des banlieues, par exemple, qui est moins reçu sur les plateaux de télévision, par exemple. Bon. Et Stop la violence sera, par exemple, à l'émission « de Michel Field, vous avez demandé la police. Et quand on demandera au journaliste après, il dit, mais ça s'est pas très bien passé. Il dit, ben non, ils n'étaient pas très punchy. Ben non, évidemment, ils n'étaient pas très punchy. Ils pouvaient difficilement l'être, puisque toute la création a invité pour qu'ils ne le soient pas. Ça, c'est typiquement les faux impertinents. Alors, euh, y a-t-il trop d'étrangers en France Sans aucun doute. Non, je rigole. Euh, non, c'est pas... pas je pense que ce genre de choses, si vous voulez, est à resituer. Alors, typiquement plus Pujadas, là, c'est la, la chambre d'écho, si vous voulez, d'un débat. Et là, il pense qu'il pose une question qui va embarrasser le candidat, en disant, ben, finalement, voilà, l'immigration... Vous avez une campagne qui, entre deux tours, bascule complètement sur le terrain de l'immigration, complètement. Et pensez que c'est... Je crois qu'il y, y a cette dimension... Je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'avais écrit en tout cas. Il y a des digues qui sautent. Dès lors que vous dites que l'insécurité, c'est la principale préoccupation des Français... Je dirais, ben, vous n'avez plus besoin de travailler au niveau détective pour parler de ça. Il y, a, il y a des digues morales qui sautent. C'est-à-dire que des grands journalistes qui, jusque-là, pensaient que quelque chose était indicible, était indigne, ça devient digne. Et dès lors, vous êtes engagé sur une campagne électorale qui fait, à ce point, si vous voulez, effectivement, on peut dire que dans le, entre les deux tours, il y a tout un tas de digues qui ont sauté. Hein, je crois qu'on peut le dire, un tas de digues qui séparaient la droite de l'extrême droite, qui étaient toute l'histoire du gaullisme RPR traditionnel, a volé en éclats. Durant cette campagne. Il y a tout un tas de raisons sociologiques à ça, il y a des raisons stratégiques aussi, et je crois que Pujadas, finalement, recoupe ça, Et en disant je vais faire le malin, tiens je vais faire un truc, ça va l'embarrasser. Effectivement, on ne peut rien répondre à cette question. Alors, euh, la question de l'immigration, enfin immigration, violence, etc. Bon, D'abord, euh, le premier élément, c'est qu'est-ce qu'on sait sociologiquement du lien entre immigration et délinquance Les étrangers sont. Plus souvent en prison que les nationaux. Il y a bien une raison. Elle est simple. Elle est génétique. Non, c'est pas vrai. C'est pas génétique. Pourquoi y a-t-il plus d'étrangers dans les prisons D'abord, en réalité, je vais vous dire une grossièreté et après je développe. La grossièreté, c'est que il n'y a pas de différence dans le taux de délinquance entre les étrangers et les nationaux. Pourquoi D'abord. Parce que les étrangers sont, premier élément, qui est très important, plus volontiers des hommes jeunes que la population nationale. Les migrants sont plus facilement des hommes jeunes, dans la force de l'âge, que euh, des femmes âgées, par exemple. Bon, premier élément. Donc, si vous mesurez les étrangers, il faut mesurer la délinquance des étrangers à population nationale équivalente. Évidemment, je vais vous apprendre quelque chose, mais les grands-mères nonagénaires sont moins délinquantes, en s'agissant en tout cas de vente de... <rire> Quoique, arsenic et vieille dentelle nous renvoie à tout un tas de choses. Bon, généralement, moins qu'un jeune homme dans la force de l'âge. Bon. Pour vous donner quand même une idée des taux de victimation, je dirais que vous avez de l'ordre, si vous voulez, de 1 à 400, de la possibilité d'être agressé, et de 1 à 400 entre une personne âgée et un jeune homme qui sort dans les bars le soir et qui boit. Si vous êtes un jeune homme qui sort dans les bars le soir, vous avez 400 fois le plus de chances de vous faire taper dessus, si vous êtes une grande... C'est quand même des choses importantes. Bon. Donc, il faut rapporter la population égale. Il faut enlever les délits qui sont les délits liés spécifiquement au fait d'être étranger. Vous êtes sans papier, vous êtes en prison. Les étrangers font plus facilement des faux papiers que les nationaux. Il ben, y a tout un tas de délits qui sont liés effectivement au fait d'être sans papier. Bon. Donc il faut enlever ça. Bon, Dernier point, un élément qui n'est jamais pris en compte, parmi les étrangers incarcérés dans les prisons françaises et réprimés par la justice française, il y a aussi tous les touristes. Ben oui vous êtes touriste norvégien à Paris et vous piquez un portefeuille, vous, vous faites arrêter. Vous êtes jugé en France, condamné dans les statistiques françaises. Donc en réalité, si vous voulez, vous avez un flux de migrants qui s'appelle les touristes, qui est absolument considérable par rapport, si vous voulez, à la population qui est en réalité qui vit dans le pays. Vous voyez, donc en réalité, les migrants n'ont pas de proportion à la délinquance plus importante que les autres. C'est quelque chose d'important. Alors. Euh, il n'empêche, dernier point, que euh, si vous êtes étranger, vous avez plus de chances d'être plus sévèrement puni par la justice qu'un national. La même chose est tout à fait importante. Si vous êtes euh, marginalisé, vous avez plus de chances d'être puni que quelqu'un qui ne l'est pas. Bon, et il s'avère que la structure sociale étant ce qui elle est dans notre pays, si vous êtes étranger, et notamment étranger récent, vous avez plus de chances d'être marginal que si vous êtes installé depuis, de plus longue date. Ce genre de choses sont des éléments tout à fait importants. Donc n'allez pas croire certains débats qui ont eu lieu récemment sur ces, anthropologiquement les peuples de la savane ou les peuples des forêts qui sont plus délinquants que d'autres. Je n'ai rien contre de Lagrange, mais quand même. Bon. Euh, donc, c'est le premier élément sur la question des étrangers. L'élément, c'est finalement ben, l'insécurité a augmenté, le sentiment d'insécurité a existé. Qu'est-ce qu'on sait, finalement, de cette question de l'insécurité Qu'est-ce qu'on qu qu a comme élément pour juger de cela un sentiment d'insécurité, ça a à voir avec les peurs. Peur individuelle, peur collective, bon, bah, peur individuelle, peur des araignées, peur des parkings, peur d'un certain nombre de choses, vous avez beaucoup de, de peurs. Bon. Là, on est sur des peurs sociales. L'insécurité, c'est quelque chose qui, qui fonctionne, si vous voulez, de toute manière, de manière déconnectée, si vous voulez, de, y compris l'évaluation des courbes de délinquance. Le sentiment d'insécurité, je dirais, il est très largement... Ça, comment d'abord, qu'est-ce qu'on sait du sentiment d'insécurité Comment on mesure le sentiment d'insécurité ben on fait un sondage, on dit ben, « est-ce que vous vous sentez en insécurité ?» Alors évidemment, et alors, ça c'est très fort, on s'est rendu compte que quand on a une campagne médiatique sur l'insécurité, généralement les gens se sentent plus en insécurité que quand il n'y a pas de campagne médiatique sur l'insécurité. Bon, voilà, Grande grand acquis scientifique, genre, ben, pff, on a progressé, on est content. Bon, mais après, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Concrètement, si vous voulez, on, a, on est très embêté, le sentiment d'insécurité, en réalité, c'est ce qui sert, ce qui est invoqué, si vous voulez, par des hommes politiques qui veulent agir sur les gens de sécurité. Ce qui n'empêche pas qu'il existe des tensions sociales réelles sur des quartiers entre des groupes différents. Que des personnes âgées, et vous avez notamment les 30 ans de crise économique qu'on connaît, la crise n'a pas démarré pour les plus jeunes en 2008, je suis une génération qui est née avec la crise, donc elle existe depuis en tout cas un bon moment, les fossés qu'on creusé, si vous voulez, la crise économique depuis 30 ans dans les milieux populaires, je dirais, font qu'il existe des tensions qui n'existaient pas nécessairement auparavant entre vieux et jeunes, entre euh, vieil ouvrier étranger et jeunes euh, de seconde, troisième, quatrième, génération, y compris son fils. Parce que avez tout simplement des univers qui se sont défaits. Le monde ouvrier et ses structures d'encadrement, c'est complètement défait. Donc là, évidemment, vous touchez non pas du sentiment, vous, vous touchez, voyez, à des relations sociales qui sont concrètes. Et en réalité, c'est ça qu'il faut travailler. Vous avez un très beau texte de Stéphane Beau et Michel Pialou, en retour sur la condition ouvrière, pour comprendre le racisme qui peut se développer dans une chaîne, à, à Sochaux-Montbéliard, sur les, sur les chaînes. cest à les tensions qu'il peut y avoir entre des jeunes intérimaires, deuxième ou troisième génération, et des vieux ouvriers euh, gaulois. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que ce n'est pas un racisme qui serait un racisme, alors le, le vieux racisme, euh, on pourrait dire, intellectuel, des, des, des partisans de Gobineau, qu'on qu qu peut retrouver dans certains secteurs, du 16e renditionnement parisien, quelques vieilles familles maurassiennes, de, de, de, de maintenues. Bon, ben il voilà, y en a quelques-unes, mais ce n'est pas du tout ce type de racisme. C'est un racisme qui se développe sur les, les questions. Alors, il montre très, très, très subtilement, si vous voulez, comment ces jeunes intérimaires qui sont payés à la tâche ben, accélèrent les cadences. Et les vieux, au contraire, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils essaient de freiner les cadences. Et le syndicat défend ceux qui freinent les cadences. Et ces jeunes intérimaires ne comprennent pas pourquoi les vieux qui sont protégés et qui sont au poste fixe freinent des cadences alors que eux, bah, ils sont payés au fait qu'ils les accélèrent. Bon. Et là, vous êtes vous voyez, au cœur d'un conflit de travail qui va trouver des formes de traduction raciste. Et ça, je vous voyez, on est vraiment vous voyez, sur des choses beaucoup plus intelligentes que voyez, les sentiments, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une volonté de diviser euh, Vous voyez, la, la, la véritable, euh, le véritable élément, voyez, je crois que c'est ces lignes de partage qui sont... Euh, qui aujourd'hui sont, sont des éléments structurants. Est-ce que, si vous voulez, les médias veulent diviser les uns les autres, etc. Je ne crois même pas qu'il y, qu y ait une volonté, ça supposerait qu'il y ait des gens en capacité de prendre des décisions. Là, en l'occurrence, je crois qu'on est beaucoup plus, vous voyez, sur des logiques, et c'est ce qui est sans doute terrible, cest qu'on est sur des logiques lourdes de fonctionnement de l'univers médiatique. C'est-à-dire que, si vous interrogez individuellement des journalistes, tous se défendent véritablement de vouloir stigmatiser qui que ce soit. C'est très rare. Vous allez très rarement tomber sur un journaliste qui va dire « Oui, oui, moi, j'aime pas les jeunes de cité. » Non, non, au contraire, non, je montre je ce qu'ils font. D'ailleurs, de... regardez, on a, on a filmé une MJC où il y a des jeunes qui font du rap. C'est positif, et ils voient pas, même qu'en disant ça, ils contribuent. Si vous voulez, le racisme le plus fort, c'est le racisme social, en réalité. Le racisme social, il est bien plus méconnu que l'autre. Enfin, c'est tout simplement c'est euh, projeter ses propres jugements de valeur sur ce qui est bien, et ce qui est mal, sur d'autres univers sociaux dans lesquels les normes sont différentes. Bon. Et ça, je crois, que, vous voyez. Euh, donc, dès lors que vous évacuez l'idée qu'individuellement les gens ne sont pas des salcons racistes grosso modo, ben, il faut donc s'intéresser aux logiques structurelles dans lesquelles ils ont pris. Alors dynamique d'entreprise dont vous parlez, ça donne des choses complètement euh, délirantes. Alors que racontent certains dans des travaux sur le journalisme que moi j'ai pu expérimenter. Je me souviens d'une une jeune stagiaire de France 2, qui m'appelle et qui dit, bah, « Voilà, c'est très simple, pour demain, on doit faire un reportage sur les trafics d'armes dans les banlieues. » Et donc, on... je mets la place de cette jeune fille qui doit, pour le lendemain du 13h, faire un reportage sur les trafics d'armes dans les banlieues. « Bonjour, vous vendez des armes ?»« Ah oui, ça m'intéresse, je peux filmer, parce que c'est pour demain, c'est pour... » Je sais pas, je... Et on se dit, « Mais... » c'est juste impensable bon, et euh, vous avez tout un récits sur comment bah, tout ça est mis en scène, enfin tout, comment tout ça c'est des, des logiques professionnelles, alors évidemment euh, bah, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là bah, de, de... évidemment ça ne va, va pas sortir quelque chose de bon, alors ça donne des bidonnages des faux trafics d'armes parce qu'on bah, n'a rien trouvé d'autre parce que ça donne évidemment des visions complètement délirantes bon, je crois qu'il faut s'intéresser, il y a tout un tas de gens moi je ne suis pas un spécialiste des médias, il y a tout un tas de gens qui travaillent aller, profondément sur les logiques ordinaires du fonctionnement médiatique si vous voulez mais en tout cas, je dirais, euh, dès lors que ces logiques ne sont pas mises en question, là, effectivement, on est condamné, c'est-à-dire que je crois que c'est un autre des éléments que porte très largement la dès lors qu'on ne réinstaure pas une réflexion démocratique sur la question des médias. C'est-à-dire, y compris à l'intérieur même des entreprises de presse, de euh, se réapproprier les formes du travail journalistique. Je dirais, on est condamné, et les médias peuvent signer les chartes des déontologies qu'ils veulent. Il y a des milliers de chartes où on dit on ne va pas stigmatiser les gens, on va pas... Alors, vous gagnez des choses. Je ne veux pas dire qu'on gagne rien. Qu on ne dit plus nécessairement un jeune franco-algérien a volé une euh, mobilette. On dit un jeune. C'est généralement de dire à peu près la même chose. Bon. Mais, bon, c est, c est, je ne vais pas dire que ce n'est pas une avancée qu'on ne le dise plus. C'est bien qu'on ne le dise plus. Mais, effectivement, dès lors que vous n'avez pas cette réappropriation, je pense, du débat démocratique à l'intérieur même des structures de presse, ce qui veut dire mettre en question la question de la hiérarchie dans les structures de presse, ce qui veut dire mettre en question sans doute la propriété de la question de la presse, ce qui veut dire les possibilités des contre-pouvoirs à l'intérieur même des rédactions, etc. Je crois que cette question elle est condamnée à se répéter une et autre fois, je dirais. Sachant que ce que je décris sur l'insécurité est vrai sur l'ensemble du traitement de l'actualité politique, économique et sociale. Alors, je crois qu'il y, y a, si vous voulez, il n'y a pas, je ne vais pas vous donner une liste, il y a une bibliographie à la, à la fin. Il y, a, il, y a des, il y a des journaux qui sont plus sérieux que d'autres dans ce qu'ils font. Il y a le monde diplomatique, des choses sérieuses, il y a certains journaux sur lesquels vous avez des choses qui sont euh, sérieuses, à dit des choses très intéressantes, etc. Je crois qu'il y a des médias, après, ce n'est pas une question de se fier ou de ne pas de se fier. Je crois que ce qui est plus important que ça, c'est d'apprendre à lire les médias. C'est d'apprendre, si vous voulez, parce que, sauf à vous dire, bon, mais le média d'information générale qui dit la vérité. Je pense que ce n'est pas ça, il n'y a pas de vérité. Il faut comprendre les logiques du travail journalistique, comprendre ce qu'un journaliste met dans un article, c'est-à-dire apprendre à le décrypter. Je crois, de ce point de vue-là, quelqu'un parlait tout à l'heure du film « Les nouveaux chiens de garde », bon, mais tout simplement, ce n'est pas inintéressant d'écouter un économiste de banque dire ce qu'il pense de la crise. Dès lors, vous savez que c'est un économiste de banque. Il a un point de vue situé socialement. Ce point de vue situé socialement, il n'est pas dans un, un « no man's land social. Il, il, il défend des positions. D'ailleurs, vous savez que des gens défendent des positions, vous pouvez accepter ce qu'ils disent. Vous savez qu'il y a des intérêts qui sont avec. Voilà. Je crains que le, le média qui vous dira ce qu'il sait, ça n'existe pas. Et sans doute, ça ne pourrait pas exister. Ah ben, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure sur la composition des plateaux. Après, c'est notre débat. Mais vous avez complètement raison. Il faut quand même... Juste un point là-dessus. Il euh, y a un abandon, euh, ou en tout cas, euh, on sait que l'histoire du mouvement ouvrier ne s'est jamais séparée de la construction de modes alternatifs d'information ouvrière. Euh, Lorraine-Cœur d'Acier, la première chose qu'ont fait les métallurgistes lorrains quand il y a eu les radios livres c'était de fabriquer leur propre radio. Les journaux comme l'Humanité à l'origine, c'est des journaux qui étaient conçus non pas pour prendre le point de vue du patron et le point de vue de l'ouvrier et dire bon, on va faire un mélange des deux. C'est pas ça du tout. C'est à un moment donné d'assumer des médias, c'est-à-dire que tout mouvement social peut assumer ce type de médias. Et si vous regardez les mouvements récents qui ont pu se développer, qu'il s'agisse d'Occupy Wall Street, qu'il s'agisse du 15M en Espagne, etc., c'est précisément des, des, des organisations qui ont pris bien soin de prendre des, des, des, des grosses précautions par rapport à un certain nombre de médias et de produire leur propre euh, leurs propres médias et leur propre diffusion de ce qu'ils avaient à dire. Donc c'est tout à fait important. Vous soulignez le point de l'inégalité de la répartition dans les médias qui est tout à fait central effectivement. Térieur point sur le donc sur la question du, du racisme d'État que vous soulignez, de xénophobie d'État, cest y a effectivement des formes de xénophobie d'État qu'on a vu fleurir alors qu'ils sont plus ou moins explicites selon les moments. Euh, Pardon oh, Oui, pas, elle n'est pas simplement française. Hein. Je, je, je vous assure que le, la xénophobie d'État, et si vous, prenez, si vous travaillez par exemple sur la question d'asile ou, euh, ou de migrants, euh, dirais, vous retrouvez des formes de xénophobie d'État très puissantes, je dirais, dans notamment les travaux sur euh, toutes les questions sur la nationalisation, sur les papiers, vous avez véritablement, Vous avez des discours politiques qui euh, visent à fomenter la peur de l'étranger. Ça c'est très clair, vous avez certains partis politiques qui se sont fait des spécialités là-dessus, et vous avez euh, d'autres partis politiques qui se sont fait moins des, des, des, des, des spécialités là-dessus, mais qui, sur un certain nombre de pays, ont réussi à prendre le dessus. Ce qui est très important, si vous voulez, un des effets en France qu'a eu le Front National, et pas le Front National de, de, il y a 15 jours, le Front National depuis le début des années 80, ça a été de déplacer une ligne de clivage de l'univers politique qui était grosso modo un une sorte de ligne de clivage sociale, riche pauvre divisé pendant grosso modo pratiquement 100 ans le champ politique français, travail versus capital, cette ligne de fracture traditionnelle, ils ont réussi à la faire glisser sur un critère français-étranger. C'est-à-dire que même les partis les plus hostiles à ce type de clivage sont obligés de se positionner sur cette question. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui est effectivement très très très fort. Je ferai juste une, une nuance par rapport au, au bouquin de Mathieu, que je connais bien, et que, de Mathieu Rigouste, sur l'ennemi le, intérieur. Il n'y a pas une transposition aussi directe qu'il suggère de euh, la question euh, de la gestion de la, la casse-bas d'Alger sur la gestion des banlieues. Parce que ne serait-ce que la casse-bas d'Alger est un savoir militaire, etc. Il y a des formes, c'est la, la grande difficulté de comment est-ce qu'on travaille la question du colonialisme et du post-colonialisme. C'est à la fois, il y a des rémanences colonialistes. Dans la police, par exemple, c'est très intéressant de voir que la question coloniale a été très présente dans la police française pendant longtemps. Pourquoi Pour la simple raison que le principal vague de recrutement policier en France, ce sont les années 50. C'est la guerre d'Algérie. C'est là qu'on recrute massivement des policiers. Comment on recrute ces policiers à l'époque Il fallait qu'ils aient une seule vertu. C'est qu'on soit sûr qu'ils ne sympathiseraient pas avec les Algériens en France dans un contexte de situation de troubles coloniaux, puis de guerre coloniale, on voulait être sûr que ces policiers étaient tout sauf sympathisants du FLA. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va recruter massivement des gens racistes, et qu'à l'époque, comme c'est très difficile de recruter les policiers, on va recruter le tout venant. Des petits délinquants, des malfrats, tout le monde. Et ça, ça va donner quoi Ça va donner, structurellement dans la police, pratiquement jusqu'au début des années 80, des comportements de racisme institutionnel extraordinairement puissant. C'est-à-dire que les plus jeunes, ceux qui rentrent, sont confrontés à des anciens qui sont racistes, qui n'aiment pas les Arabes, etc., etc. Et ça va conduire aussi, également, la police à avoir, durant cette période-là, des comportements très limites, je ne vais pas dire très limites, mais carrément hors la loi. Vous avez, à cette époque-là, le comportement de la police, qui est, tout simplement, pour certains d'entre eux, des malfrats. Prostitution, enfin, proxénétisme, vous avez tout un tas de policiers qui sont... Euh, vous voyez dans des affaires de proxénétisme, de vol, l'alcoolisme est extraordinairement répandu dans la police, etc. Vous avez une réforme massive au début des années 80, précisément, pour essayer de changer un peu tout ça. Vous vous souvenez le sketch de Coluche hein, sur la police genre, euh, Dans tous les commissariats, il y en a un qui ne boit pas. Bon, voilà, tout ça. Mais c'est vrai, c'est une situation vraie du début des années 80. On commence, au début des années 80, à changer la politique, notamment de recrutement et de formation de la police. L'adage pour entrer dans la police jusqu'à 1982, c'était « Police, aucun diplôme exigé ». C'était ça. Les affiches de recrutement, vous aviez « Police, aucun diplôme exigé ». Bon. On commence à exiger des diplômes, à faire des concours, à faire de la formation, etc. Et objectivement, ce type de comportement qui était lié, clairement, vous voyez, à un recrutement colonial et postcolonial, tend à diminuer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des policiers racistes, bien sûr, mais le racisme structurel de la police, tel qu'on l'a connu dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, n'est plus le même. L'alcoolisme a diminué de manière drastique dans la police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des policiers alcooliques, mais vous n'avez plus un pot de départ par soir, vous n'avez plus, plus les bières dans les, dans, les, dans les voitures de police, vous n'avez plus tout un tas de choses de ce type. Ça veut dire, que, voyez, la question coloniale, enfin, c'est en tout cas une dimension difficile à travailler. Il faut, faut être à la fois capable de montrer les continuités coloniales et les discontinuités, c'est-à-dire tout un tas de choses qui, même si ça peut prendre des allures d'eux, ne fonctionnent un peu différemment. Et alors là, je ne vais absolument rien vous dire, je n'ai absolument pas vu cette, cette émission. Donc je ne vais pas du tout vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais je voulais quand même dire quelque chose, parce que j'ai pas de raison que je me taise. Voilà. Euh, non, l'émission sur l'entreprise, le, enfin, je, je veux juste dire que ce qui me semble intéressant, c'est qu'elle euh, euh, enfin, elle intervient dans un contexte, si vous voulez, euh, qui est euh, un moment où euh, on commence à parler politiquement, si vous voulez, de, euh, des entreprises comme... Euh, genre le mythe de l'entreprise du capitaine d'industrie, qui est le seul maître à bord euh, du navire France, c'est un mythe que, je dirais, la crise économique a un peu écorné. On commence à dire que certains comportements d'entreprise pourraient ne pas être complètement euh, extraordinaires, euh, bon, etc. Et c'est sans doute intéressant qu'apparaissent ce genre de choses. Mais vous posiez une question sur le lien qui existe entre les entreprises et les médias. Effectivement, ça je crois que nous pouvons discuter, je crois que de ce point de vue, Acrimed est sans doute un lieu tout à fait important pour en parler. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, plus que jamais, les médias sont des entreprises qui ne sont pas des entreprises de presse, mais qui sont des, qui sont des branches d'entreprises bien plus larges. Vous avez des listes de quels sont les propriétaires des principaux médias, etc. etc. Et de ce point de vue-là, tout un tas de propriétaires d'industrie, je dirais, c'est Rothschild qui disait ça quand il a racheté Libération, il disait ben, « mes principaux concurrents ont des médias y a, qui crachent sur moi, il n'y a pas de raison que je n'ai pas un média pour cracher sur eux, en substance. » Vous me corrigerez, mais c'est exactement ça. Bon. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la question de la propriété d'un média et de son traitement éditorial, hein, je, ceux qui disent qu'il n'y a aucun lien, ils sont juste des montants. Il n'y a plus de fil. Juste un mot sur les entreprises. C'est quand même une chose assez extraordinaire que l'entreprise où les gens passent les trois quarts de leur vie est un lieu toujours interdit à l'information, c'est-à-dire... Il n'y a pas de reportage à l'intérieur des entreprises, c'est strictement interdit, d'où l'intérêt peut-être de l'émission que vous évoquez qui a l'air de, de rompre un peu ce, cette espèce de tabou. Oui, je veux juste, juste en, citer, en citer une qui était, qui était pas mal, qui était... Euh, il y a eu quelques reportages d'émissions de, de Belge, je crois qu'ils s'appelaient Striptease, dans lesquels vous aviez, vous aviez des reportages en entreprise, je me souviens notamment qui avait été repris dans le film Père Carl, Attention Danger Travail, sur Domino Pizza. Qui était, qui était absolument extraordinaire, où on voyait un, un manager de Domino Pizza en train de former ses livreurs. Domino Pizza, expliquant de, qu'ils devaient de, bon, dédier leur corps et leur âme, et plus, et la, la, la virginité de leurs enfants à, à Domino Pizza. Et c'était assez... assez et là, pour le coup, on avait un vrai reportage, parce que le, le gars se prend vraiment au jeu, c'était vraiment intéressant. Bon. Euh, donc, ce type de choses, effectivement, c'est tout à fait intéressant, sachant que le, le monde de l'entreprise est sans doute un monde très opaque, au journalisme, très opaque aux sciences sociales. Je dirais les sciences sociales sont, dès lors qu'il ne s'agit pas de faire la sociologie du travail, c'est-à-dire d'essayer de décoincer les blocages institutionnels, comme on le dit, la sociologie critique rentre très peu dans l'entreprise. En été beaucoup, peu de gens rentrent. C'est un, un, un grand univers méconnu. — Très bonne question, effectivement. Enfin, toutes sont des, des bonnes questions. Alors, on, dans les, les médias, on parle peu. Mais si, il y a « La France à peur », qui est un livre qui est en vente à la sortie. Il y, y a tout. Pouf, depuis l'Antiquité. Non, je rigole. Non, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on peut entendre la question de l'insécurité de différents types de manières. C'est quelque chose qui est très, très important. C'est-à-dire que, historiquement, l'insécurité, elle a été, effectivement, attachée à, à l'insécurité existentielle. C'est la sécurité de l'existence qui était taxée d'insécurité, c'est-à-dire le risque face à la maladie, le risque face au chômage, le risque face à tout ça. L'insécurité, c'était cela. Et la construction de la, la, la société salariale, genre, il y a un très beau bouquin de, de, de Robert Castel là-dessus, qui s'appelle la métamorphose de la question sociale, euh, qui, euh, qui montre qu'au ce moment, la construction de la société salariale, c'est une construction de protection. Ben, c'est les assurances chômage, c'est la retraite, c'est euh, l'assurance maladie, c'est tout ça. Et effectivement, euh, je dirais singulièrement, je dirais la question de l'insécurité aujourd'hui est rabattue simplement sur euh, l'insécurité physique, on pourrait dire. À un moment, c'est le paradoxe, où cette insécurité n'a jamais été aussi euh, réduite. Puisqu'on euh, ne sait pas grand-chose sur les chiffres de la délinquance, je, je pourrais développer là-dessus, mais ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que les formes de violence graves diminuent dans nos sociétés. Vous avez beaucoup moins de chances d'être agressé aujourd'hui qu'il y a 20 ans, Beaucoup moins il y a 20 ans qu'il y a 50 ans, beaucoup moins il y a 50 ans qu'il y a 150 ans. Les homicides, par exemple, diminuent très largement. Et je fais une parenthèse sur une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, sur les jogueuses euh, Vous avez à peu près 800, 800 homicides en France par an. 80% de ces homicides sont commis par les conjoints ou les proches. Donc faites très attention en rentrant chez vous. Ce n'est pas qu'un sérieux killer est caché derrière le rideau, il vit là. Faites très très attention, vous êtes en danger. Bon, ça c'est un truc important. Bon, euh, les serial killers des séries américaines, ça représente 0,043% de la délinquance aux États-Unis. Bon, ça représente 80%, je crois, du traitement euh, médiatique euh, de séries, de films, etc. Bon. Donc il y a effectivement des effets de distorsion. Je reviens à la question de l'insécurité sociale. Elle est tout à fait centrale. Si vous voulez, la question de l'insécurité sociale, effectivement, c'est euh, cette insécurité sociale. Elle a fabriqué une condition ouvrière qui était euh, totalement différente de celle du 19e siècle. Effectivement, où on est protégé par rapport aux risques majeurs de l'existence. Et je crois qu'il est tout à fait intéressant de voir que c'est au moment, où, finalement, ces protections-là diminuent. Si vous voulez, où vous avez des attaques dire sans précédent, mais très violente contre les systèmes de santé, de protection, etc., que, et que ce monde ouvrier se fissure, dans une très large mesure, qu'on voit d'une part ressurgir des formes de, euh, je l'appellerais ça des illégalismes, de, de formes de petites délinquances qui existaient au début de la révolution industrielle, d'abord, on voit ressurgir des comportements qu'on pensait révolus, et puis on voit ressurgir un discours sur l'insécurité, qui est le discours sur les nouvelles classes dangereuses, vous les nouveaux barbares, je vous passe toute cette qualification qu'on peut retrouver dans les médias, mais dans les discours politiques, qui est une qualification qui ne peut marcher que parce que les univers politiques sont défaits, les univers, pardon, les milieux populaires sont aussi défaits politiquement. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vous ai parlé des milieux populaires, il y a des transformations. Il y a des transformations, il y a une fragilisation des milieux populaires, il y a une fragilisation économique, il y a une fragilisation sociale de ces milieux, mais il y a une fragilisation politique. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'abstention. Aujourd'hui, les forces politiques qui représentent les milieux populaires n'existent pas, n'existent plus. Bon. Et c'est sans doute pas un hasard si ressurgit un discours sur les milieux populaires comme nouveau barbare. En France et en Europe, le discours sur les classes laborieuses, classes dangereuses a disparu quand ces classes laborieuses se sont organisées politiquement. Parce que tout simplement, elles ont porté un autre regard, une autre voix sur leur existence. En disant, nous, notre problème c'est précisément l'insécurité par rapport à la maladie, par rapport à la retraite, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'insécurité a été attachée à l'insécurité existentielle aussi longtemps qu'elle a été portée par les gens qui la vivaient. Aujourd'hui, qui parle de l'insécurité Pas les milieux populaires. Les milieux populaires, aujourd'hui, sont des milieux, pour parler comme Bourdieu, sont des milieux parlés et non pas parlants. Ce sont des sociologues, ce sont des journalistes, ce sont des hommes politiques. Ce sont des experts qui disent la réalité des milieux populaires. Et ce que je vous ai dit sur les plateaux de télévision reflète exactement cela. Et cette absence de discours des milieux populaires sur eux-mêmes, sur leurs conditions d'existence, sur ce qu'ils sont en capacité de vivre, c'est aussi ce qui explique la possibilité de ce discours sécuritaire sur les banlieues, sur ces milieux, etc. etc. Et ça je crois que c'est vous voyez, on est vraiment là sur quelque chose qui est extraordinairement fort. Parce que aussi longtemps que cette voie ne se reconstitue pas, je veux dire, les logiques vont continuer à l'identique, et y compris des partis qui anciennement ont pu avoir des ouvriers chez eux, ne les ont plus. Vous avez aujourd'hui au Parti Socialiste, chez les militants, moins de 5% d'ouvriers. Moins de 5% d'ouvriers dans un parti qui est un parti de gauche. Bon. C'est quelque chose d'important. Ce sont des éléments tout à fait considérables. L'éloignement social des journalistes et les, et les, les effets, euh, est-ce que grosso modo on étudie plus facilement les plus, plus bas que soi que les plus hauts C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Non, non, mais c'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Je sais, si vous voulez, que le... je connais les effets de cet éloignement. C'est-à-dire que si vous regardez le journalisme social, le journalisme social tel qu'il était euh, fait, notamment les, dans les rubriques jusqu'aux années 80, vous avez qu'ils avaient une homologie sociale entre les journalistes et les milieux qu'ils fréquentaient. C'est-à-dire, grosso modo, le gars, il allait voir des syndicalistes ou des ouvriers. Son père était lui-même ouvrier. Son oncle, était... son cousin était ouvrier. Donc vous aviez, si vous voulez, une compréhension de cet univers. Avez... Bon, évidemment, si vous êtes fils de dentiste, vous voyez moins, euh, évidemment, le, la, la, le, le godin d'un monde ouvrier. Et ça, les effets de cette coupure sont, sont tout à fait importants. Ensuite, est-ce que ça, ça empêche d'aller enquêter sur d'autres univers euh, il y a sans doute des effets de censure, enfin, en tout cas ce n'est pas une question, que je n'ai que pas lu de choses dessus, mais c'est sans doute en tout cas, c'est une vraie question. Alors oui, c'est aussi une très très bonne question, c'est pourquoi en réalité ça dépasse la question des médias, c'est pourquoi l'insécurité est-elle constituée comme un problème dans un pays et pas dans un autre Par exemple, il y a un pays dans lequel l'insécurité n'est pas du tout constituée comme un problème, c'est l'Italie, parce qu'en Italie il n'y a pas de délinquance. C'est peut-être pas la raison, peut-être pas la meilleure raison, peut-être. Bon, peut être que si on va à Gênes, par exemple, il est possible qu'il y ait une petite île, qu'il y ait des possibles, qu'il du recel d'objets volés, ça, ça doit arriver. Bon. Pourtant, l'Italie, historiquement, n'a jamais fait de questions sur la sécurité, à part quelques campagnes vraiment localisées. Pourquoi Parce que, historiquement, ça s'est focalisé, si vous voulez, y compris les forces de, de, de l'ordre, ont été concentrées sur des problèmes considérés comme majeurs, les années de plomb, d'abord, c'est-à-dire la question de la violence politique, puis la question de la lutte contre le crime organisé qui fait qu'on a eu tout simplement des poules de magistrats et des poules de policiers très spécialisés, c'est-à-dire qu'on a concentré les moyens sur ces thèmes-là. Donc l'insécurité citoyenne, urbaine, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a fait ben, Tout simplement, il y a une unité mobile en Italie, quand il y a des sous voisins qui se mobilisent contre les dealers, par exemple, on les envoie donc on met un camion là pendant une dizaine de jours qui reste en regardant, puis hop, après ils partent ailleurs, etc. Bon. Euh, je vous ai dit l'Espagne, ça a commencé à prendre et puis ça s'est arrêté. Bon. C'est-à-dire que généralement, c'est lié. Non, pas à la réalité pratique, si vous voulez, de ce qui existe en termes de petites délinquances, etc. Ce n'est pas lié à ça. C'est lié, très certainement, à une configuration qui est là, et c'est la grande difficulté d'explorer cette chose-là. Moi, je le fais en ce moment, j'essaie de travailler de manière comparative sur ces questions. À, finalement, le, le fait qu'il y a, pour que ça devienne un problème d'État, que ça devienne un problème de très grande ampleur, il faut qu'il y ait cette synergie entre le monde politique, le monde médiatique, le monde académique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des raisons dans chacun de ces univers pour que ces gens se saisissent de cette question. C'est-à-dire que grosso modo, bien sûr, en Italie, les journaux rendent compte de faits divers. Mais ça reste de l'ordre du fait divers. Ce n'est pas du fait de société. Et c'est sans doute, vous voyez, dans cette espèce de relation d'interdépendance entre ces différents univers que, dans des moments, dans des configurations données, ça prend ou ça prend pas. En Angleterre, ça a pris très clairement, à un moment donné. Bon. Vous avez peut-être vu, on parlait tout à l'heure du racisme social, vous avez peut-être vu les émeutes qui ont eu lieu l'été dernier. Euh, la presse a écrit des choses qui seraient absolument incroyables. On appelait les, les, les émeutiers les « chavs ». Les « chavs », c'est une sorte de racaille, etc. Vous avez vu fleurir, par exemple, des agences de voyage proposant des voyages sans « chavs ». Ou des clubs d'autodéfense, des, des clubs de sport qui disaient « autodéfense contre les chavs ». Euh, ce genre de choses. Euh, certains proposaient de stériliser les chaves, pour les ou de les tuer comme des bébés phoques. Bon. Imaginez qu'on remplace chaves par, allez, femmes homosexuelles, juifs. Imaginez. Je fais, une, imaginez, vous imaginez quelque chose comme... Les musulmans. les musulmans aussi. Je pense aussi. Enfin, imaginez une agence de voyage qui vous garantit des voyages sans juifs ou sans musulmans. Ça va être délirant. Donc on a, a ces formes de racisme, si vous voulez, qui sont, qui sont très présents. En Angleterre, il y a eu un point de basculement. C'est-à-dire que, que un des problèmes de cette hystérie politique sur cette question-là, c'est que vous pouvez enchaîner les lois, vous pouvez enchaîner les mesures, ça ne fait pas disparaître la délinquance. Vous n'allez pas regretter d'être venu, mais je vais vous, vous, vous apprendre quelque chose. Il y a eu 13 lois qui ont été votées entre 2002 et 2012, spécifiques à la question de la sécurité. Ben, vous savez quoi La délinquance n'a pas disparu en France en 2012 ça n'a même pas vraiment changé par rapport à 2002. Bon. Donc Évidemment, euh, politiquement, il y a un moment où ça devient problématique. C'est-à-dire que vous euh, pouvez garantir aux gens que vous allez en finir avec la question de l'insécurité. Vous le dites, ha, ha, puis deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Normalement, bon. on dit, ça euh, n'est pas fini, ça ne marche pas. Bon, euh, je l'écrivais quelque part, la seule forme de gouvernement par l'insécurité qui a marché, c'est l'invention du purgatoire par les clercs catholiques au XIIe siècle. Mais euh, là, le risque d'être démenti est faible sur le purgatoire. Bon. Donc ça ne marche pas. Donc vous avez des inversions. En Grande-Bretagne, quel est le premier discours de Nick Clegg, vice-premier ministre libéral-démocrate Il dit Nos rues, les travaillistes ont voté des milliers, enfin de, des, des, des centaines de, de lois, de mesures, de décrets ont créé des nouveaux délits ça n'a pas rendu nos, nos villes plus sûres. Nous allons supprimer un grand nombre de mesures de lois qui ont été prises. Aux États-Unis, aujourd'hui, vous avez une inversion de tendance. On est en train de décarcéraliser des gens. En Californie, 60 000 détenus ont été remis à la rue du jour au lendemain. Pour de très mauvaises raisons, c'est que ça coûtait trop cher, et que l'État était en faillite. Mais vous avez, vous essayé avez, cet effet de surpolitisation de la question qui, à un moment donné, trouve en elle-même en, en, en germe, les, les, les, enfin, elle les germes de son propre échec. Le Parti socialiste, d'ailleurs, avait fait marche arrière sur cette question. Martine Aubry, quand elle était... Elle est toujours première secrétaire, d'ailleurs. Elle est toujours première secrétaire. Elle avait fait une, quelque chose qui s'appelait le printemps des libertés. Et c'était une question qui revenait très largement sur les politiques sécuritaires par avant. Les récentes nominations semblent que... Vous voyez, c'est des mouvements de balancier. Voilà, c'est des mouvements de balancier. Mais, donc, de ce point de vue, vous voyez, sur ce que j'essaie de vous dire, je crois que c'est pas juste le traitement des faits divers. C'est pas juste... Comment à un moment donné se crée une alchimie qui fait que dans un moment ça prend et à un moment donné euh, ça fonctionne comme ça et puis ça change, ou puis ça change pas Je crois que c'est un peu ça le, euh, la question qui est, qui est importante, qui est difficile à imaginer et qui n'est pas simplement une question intellectuelle parce que ce qui se passe, ça a après des effets pratiques sur les institutions. C'est-à-dire qu'on parle des médias, on dit ah bah oui, ça change les choses, ça. mais en réalité tout ça, au bout d'un moment, ça ne serait pas grave, c'était juste des reportages, la presse, etc. C'est qu'en réalité tout ça. Et c'était un peu le, le sens de ce que je voulais essayer de vous dire aussi. Ça a des effets ensuite sur la manière dont la police agit, sur le, la manière dont la justice condamne, sur la manière dont l'école fonctionne, etc. Bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'école dans un certain nombre de quartiers aujourd'hui, elle est sommée de scolariser, pas d'enseigner. Scolariser, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants soient dedans. Parce que s'ils ne sont pas dedans, ils vont brûler des voitures et c'est tout. Bon, non, la mission, on va être fou. Il est possible que l'école ait d'autres missions, que simplement encadrer. On pourrait penser qu'elle pourrait avoir même... Allez, soyons fous, les missions et des mémantipatrices. Ça, c'est aller très loin. Bon, la police, je dirais, euh, c'est sans doute pas les unités d'intervention qui résoudront les problèmes de petite délinquance. Et en même temps, et la survalorisation des unités d'intervention de, facilite certaines choses. La justice, je vous disais, ben, vous voyez aujourd'hui le débat sur la justice sur les mineurs, c'est complètement délirant. Les cours correctionnels pour les mineurs, c'est délirant. Ça n'a jamais fonctionné. C est, c est, c est tout... Mais le simple fait que Christine Toubira Christine, nous les supprimer, euh, je dirais, soulève un tollé absolument. Donc ça a des vrais effets sur les institutions d'encadrement, sur les institutions de contrôle, et ça, c'est des choses qui affectent directement la vie des gens. Et en ce sens-là, et c'est ce que je disais, vous voyez, on ne peut pas non plus complètement exonérer les médias du rôle qu'ils jouent dans, finalement, cette réalité concrète des gens. Merci.